Le Coran ne m'appartient pas. Le Coran appartient à l'âme qui cherche les verres, le salut de l'éternel. Ça ne t'appartient pas. Ah. Est-ce que ton nom est écrit dans la Bible ou dans le Coran que ça m'appartient ou ça t'appartient, non? Écoutez, la Bible m'appartient à moi. À la Bible m'appartient. Les... Bon, bon, si la Bible t'appartient si et que tu es d'accord avec la Bible, Jésus dit celui qui même doit garder ma parole Et la parole que je t'attends n'est pas de moi Mais de Dieu qui m'a envoyé Qui a envoyé Jésus Christ euh, euh, Tu poses la question C'est son père Il a dit que Dieu, Dieu l'a envoyé hein? Tout Son père dans... c'est qui C'est Jéhovah oui, Dieu, Ova, de, tu, donnes, tu as dit Dieu, Ova, Ova, c'est un attribut. c'est comme moi, j'ai dit, Dieu, est le tout misé Dieu, ah, miséricordieux. Dieu, tout miséricordieux, c'est un attribut. je nom de Dieu, de Dieu. je, je t'ai donné le nom, je t'ai dit, Jéhovah, c'est ça son nom? Je, il, va, je, il faut comprendre, il faut bien comprendre, ah. quand on a crucifié Jésus-là, il a dit, « Allez, nous, allez, nous, la matrice de c'est le nom de Dieu qu'il prononçait. Écoute, je, je t'ai répondu, c'est Jéhovah. C'est ça son nom? Yahweh, Jéhovah. Dieu... Non, non, écoute. Écoute, maintenant, je vais qu'on je je on va aller parler. Si nous savons que Jésus attend de qu'on appelle Jéhovah, ça veut dire que c'est Jéhovah que Jésus adore. Mais, euh, c'est... Jéhovah, c'est lui le père de Jésus. Et Jésus lui-même nous dit que lui et son, son père, ils sont un. Donc, Jésus, c'est lui-même Jéhovah. Lorsqu'on dit le père, cela veut dire que c'est celui qui a créé. Et le fils, lui, c'est l'incarnation du père. C'est la même personne. Non, ce qui dit là, ce n'est pas biblique. Mais, mais, ce qui dit ce n'est pas biblique. Écoute, non. écoute. écoute. Non, Tu dois te taire. Je ne veux pas que... Attends. Tant que attends. Tout ce que je dis... C'est écrit dans la Bible. Chaque parole que je suis en train de prononcer vient de la Bible. Alors, vous devez vous taire et puis apprendre de moi. Vous devez me poser la question. C'est écrit où, ce que tu dis? C'est ce qu'on fait normalement. C'est écrit. C'est la de compréhension. Dans est pas je pense que c'est c'est ça mais, mais maintenant, c'est combien de gens qui parlent à la fois? Hein? Il faut vous identifier d'abord pour que je puisse savoir comment vous dispatcher, comment vous frapper en, non, non, en privé, non, non. individuellement. C'est comme ça qu'on fait. Vous venez en deux jours. vous ah, euh, te... Le roi, le roi, le roi. Oui. Jésus n'a jamais été énervé je veux que nous mettions tout en ordre. Je veux que quelqu'un mais... va venir et ah, nous ah, montre ah, va tenter, ah, ah, on dire, Attends. on va être On est un modérateur. Un modérateur. Attends. Jésus n'était pas énervé. Allah lui est énervé. Allah se fâche chaque jour. C'est écrit dans le Coran. C'est normal. Allah se met à C'est normal. Je ne peux dit que Allah s'énerve parce que Allah c'est qui C'est lui qui va juger Jésus, Jésus. Non non c'est une qui a ne fait pas la qui ne fait pas que tu donne moi donne moi une écriture qui dit que à la juger Jésus dans quelle écriture Jésus. à c'est écrit où? Allah dit? Dit, dit, dit dans le des... la... Allah dit dans le Allah dans le où il va juger Alors, Jésus. le du là, je oui, suis dans le roi. faut pas s'énerver comme ça. Hein Puisque euh, je suis là pour vous, vous frapper très fort. Et vous, vous venez de vous par pas pas le pasteur n'est pas élu pour les sang. Donc, lui on est en train de laisser ça. Il n'y a pas cinq grands de pasteurs témoins, on y change avec quoi. Il n'a pas de nouveau. et il insulte le de Dieu des gens. Lui, ce n'est pas la peine. Voilà. Lui, c'est un domaine de vision, c'est un domaine de vision. Donc, lui, on est en train de laisser quoi. Lui, c'est l'égardation d'ignorance. Si il pouvait amener cette vidéo, ça lui ah, plait quoi. Si pouvait amener cette vidéo, il n'est pas amener cette vidéo. Comme ça, donc le sang sera ah, pratique quoi. Et professionnel Oui, comme ça, là. Il ne veut rien comprendre. Il de, de, de, de, de de de de. est les le début des gens des C'est pas la peine quoi Vous venez avec combien de questions à la fois Celui-ci pose sa question, oui. l'autre pose une autre mais question. Parce, parce que, quand oui. on veut, moi, venir, oui, je veux parler, c'est tout, tout, tout, vraiment. Il a peur d'enlever les écouteurs. Il a les écouteurs qui essaient de donner un bruit dans les trous. Non, non, non, non, non, non, non. Oui. Hein? Ok. C'est enlevé, enlève les écouteurs. Non, non, j'ai déjà enlevé mon frère. J'ai déjà enlevé. Hein? Voilà que les bruits ont en de respecter. Non, non, j'ai déjà enlevé, j'ai déjà enlevé mon, mon, mon frère, puisque. D'accord, monsieur, monsieur, le de Oui. Monsieur le loi, le modérateur sera un Le modérateur sera un Maintenant, on va repartir. Oui. On va discuter. Ça ne pas. Oui, oui, c'est bien, c'est bien. On peut commencer. Ok. Oui. Posez votre question. Non, c'est moi qui devais prendre la parole parce que c'est moi qui l'a posé la question. la soirée, on n'a pas encore fini et les gens sont venus mélanger, mélanger. Parce que vous finissez à 40. C'est vrai que les patients sont à 40. Ok. Monsieur, Monsieur le Roy. Oui. oui. Jésus a son Dieu ou il n'a pas son Dieu. Ah, oh, mais, mais, mais tu, tu poses la question combien de fois? Qu'est-ce que je t'ai dit? Il ne faut pas poser la question. Non, je... que je... attends. attends. Non, non, attends, attends. Tu as posé la question et je t'ai déjà répondu. Tu poses une autre question. Ou bien si tu n'as pas de question, c'est à moi de te poser la question. Jésus adore tout. Voilà que Jésus Jésus mais j'étais répondu, j'étais répondu que son Dieu son Père, Pourquoi? il appelait, il, Jésus avait le Père, le Père de Jésus, c'est celui que nous appelons Jéhovah, Yahweh, en, en hébreu on l'appelle Yahweh, Yahweh, et en français on dit Jéhovah. et c'est la, la même personne bah, qui est Jésus. Bah, bah, bah, bah, bah. Non, non, non, non, non. Je, la, bah, bah, la, la, la deuxième question c'est moi qui te pose, Écoutez, c'est comme ouais. ça, moi je ne débat pas comme, comme les autres. Tu poses la première question, la deuxième question, c'est ma, ma question. Ok, il faut patienter, il est dans son temps. C'est à lui la question. Ah, ouais, tu non. Tu vois qu'il ne veut pas, il ne veut continuer. Tu m'as répondu c'est dans mon temps, Il veut continuer d'abord. faut comprendre le jeu des paroles là. Ok, vas-y. Voilà ce que Jésus m'a enseigné dans la vie. Il dit, si je vais avoir la vie éternelle, il faut que moi je dois croire qu'il y a cette vérité de Dieu. Et lui, Jésus, il n'est qu'un envoyé. Jésus me dit que Dieu n'avait pris ni le recours, ni le sacrifice. Dieu lui a formé un corps. Dieu qui a formé le corps de Jésus. Par quoi Dieu a formé le corps de Jésus? C'est par la parole, sa parole. Donc, c'est pourquoi la Bible a été claire en disant ceci. Au commencement était la parole. C'est la parole qui a eu le commencement. La parole qui a eu le commencement. Mais Dieu, lui, n'a pas de commencement. Non, non, non, non, non. Attends. Attends. répète, répète, répète le verset. Repétez le verset. Tu as dit que la parole a un commencement. laisse pas, Je peux continuer. Continuez l'enseignement. La Bible nous dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Ce n'est pas Dieu qui était avec la parole, mais c'est la parole qui était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole, elle s'est fait. Elle est habitée en nous. Et rien n'est fait sans elle. Quoi? La parole. Maintenant, si on veut, on va aller dans cette logique de l'enseignement de, de cette spiritualité. Dieu n'a pas de commencement. Parce que Dieu dit que je suis le premier. Je suis le premier et le dernier. À qui me comparer que je lui ressemble? Souvenez-vous venez vous grand je suis Dieu après Omega et nul n'est semblable à moi. Et c'est pourquoi Dieu dit -il, lui, il a envoyé les messagers. Et les messagers que lui l'a envoyé, si le messager que lui l a envoyé, il n'écrivait pas ce que lui, Dieu lui a recommandé de Dieu. Le messager, le, le, ce messager, ce messager, c'est le fini qui demande par son propre peuple. Donc, ici je comprends que Dieu est l'unique, il est l'absolu, qui a envoyé et quand tout le messager qui n'aura pas à dire ce que Dieu aura dit, il serait fini par son propre peuple. Donc nous devons comprendre qu'ici, le gens c est, c est, c est, c est en train de se tourner que si Jésus n'a pas de père, son père c'est Dieu. En fait, la Bible, le vocabulaire biblique nous dit, quand nous nous appelons Père dans la Bible, ça veut dire Dieu l'éternel qui a formé le corps de Jésus. Dieu l'éternel qui a créé toutes choses. Donc, dans la vie de Jésus, si vous lisez dans Matthieu 12, verset 39, vous dites que le Seigneur, notre Dieu, est venu qui seigneur. Quand vous lisez dans Matthieu 5, verset 10, un lui n'est pas venu pour changer les lois et les prophètes, tels que la terre et le ciel n'est pas du Paris. La loi de Dieu, Jésus dit que la loi de Dieu est non sa loi. Il dit, il dit pour que toi et moi nous, avons, nous aurons la vie éternelle, il faut que nous croyons qu'il y a qu'un seul véritable Dieu et lui n'est qu'un envoyé. Voilà la vérité de Jésus-Christ qui veut conduire en erreur les messages de Jésus-Christ. Alors que lui, il a été clair. Il est tout constitué. Je n'ai rien caché au monde. C'est pourquoi Paul nous dit, je veux que vous sachiez que l'homme est le chef de la femme et que le Christ est le chef, est le chef de tout homme. Et Dieu est le chef du Christ. Et non, c'est Jésus qui, qui est le chef de Dieu. Non. Voilà la logique qui est dans la Bible. Mais vous, vous cassez cette vérité pour la population. Vous voulez diviniser à Jésus autant que Jésus a été clair. Moi, je m'arrête ici. Okay. Monsieur Léa, vous avez la parole. Euh, mais, mais écoutez, il a donné un coup de paix dans l'eau. Il, il, il, il, il a, pédalé dans le vide. Quelle est ta question dans tout ce que tu dis ici Tu as d'abord commencé par mentir, de donner des mensonges. Moi, moi, moi c'est ce que j'ai fais. Lorsqu'un musulman parle, il faut l'arrêter. Il dit « Au commencement était la parole. » Et puis, il a dit que Dieu n'a pas de commencement. C'est la parole qui a un commencement. C'est faux. La parole n'a pas de commencement. On a dit « Au commencement, la parole était là. » On n'a pas dit « La parole a commencé. » Or, Jésus, lui, c'est la parole. Et lorsque Jésus, on dit que Jésus est la parole, c'est que Jésus lui-même est Dieu. C'est écrit même dans le Coran. Puisque moi, j'ai toujours conseillé à tous les gens qui me suivent, à, à, titre, à titre académique, à titre euh, éducatif, si tu veux frapper un musulman, il faut le frapper très fort avec son Coran. On, on va dans le Coran. On ok, va... pardon, pardon, c'est écrit dans le Coran qui crois. Dans surat 4 au verset 171. Nous partons dans le Coran. Et quoi Et quoi Maintenant, tu disais de ne pas. Surat 4, verset 571. On va lire l'écriture. Que nous dit le Coran Coran, chapitre 4, verset 171. 171, 171. On dit ceci Ô gens du livre, n'exagérez pas dans votre religion. Puisque moi je ne crois pas dans le Coran, pour moi le Coran c'est un livre composé par des humains, un livre qui ne connaît pas Dieu, un livre, maintenant j'utilise le Coran pour frapper les musulmans. Le, le Coran dit, et ne dit que la vérité, le Messie Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager de Dieu. Hein? Dans d'autres Corans on dit, il est Jésus, il est messager. Ici on dit, le Messie le Messie n'est qu'un messager. Là, c'est un ajout du Coran. L'autre version dit le Messie, Jésus, fils de Marie, était un messager de Dieu. Sa parole. Mais dans, le, dans la version que vous lisez dans vos pays, on dit que Jésus, il n'est qu'un messager. Là, c'est une transliteration, donc une fraude dans le Coran. On dit que Jésus, il est la parole. Il est la parole de Allah et et qu'il envoie à Marie, est un souffle de vie venant de lui. Donc Jésus, celui, lui la parole de Allah. Non seulement il est la parole, mais il est même l'esprit de Allah. <rire> On dit que Jésus, il est la parole, et puis il est l'esprit de Allah. Donc si, si Jésus sort dans Allah, Allah va mourir, puisque l'esprit se verset. Qui... <rire> surat 4 verset 171 surat 4 171 on dit que Jésus il est l'esprit il est, il est l'esprit de Allah si, si, si, si l'esprit quitte c'est la mort puisque un corps qui n'a pas d'esprit c'est un corps mort Jésus, Jésus il est l'esprit et puis il est la parole alors Comment dissocier Allah Allah et sa parole, on va le dissocier comment Est-ce que Allah est-il par la parole, est-il par son esprit et Il existe comment Jésus, celui, la parole de Allah, et il est aussi l'esprit de Allah. surat 4 verset 171. Et on nous dit très bien que Jésus-Christ, il, oui, oui. il est la parole faite chair. Ok J'étais conseille de la minute, la minute. Posez votre question. Bon, merci beaucoup, monsieur Lebrun. Je vous aime beaucoup et mon, mon amour pour vous. Non, non. J'étais au paradis. Laisse, laisse euh, les commentaires. Un musulman n'a pas d'amour. Il ne faut, faut pas tromper les gens. Posez la question. Oui, oui, je dis. Tu es en train de mentir. Il faut bien comprendre. Tu as dit sur le 4 verset, verset 171. 171. Écoutez bien ce que je veux dire. Il faut bien écouter. Il faut bien entrer dans le Coran. Ô jean des livres, ne soyez pas exercitibles dans votre religion. Dites uniquement que la vérité sur Dieu. Le métier jésus, fils de Marie est seulement m'envoyé de Dieu. Et ce qui confirme dans Jean 17, verset 3, son verbe de poser, c'est-à-dire le verbe de Dieu, le verbe de Dieu, déposé dans le sein de la mère de, de, de, de, de Marie, est un, est un émanement. -y du Seigneur. C'est quelle version du Coran tu lis C'est quelle version de Coran tu en lis Quand il lis le Coran, tu vas de quelqu'un plein de gens. C'est quelle version de Coran, de Coran que tu es en train de lire <rire> monsieur, le, monsieur, monsieur, le, monsieur, euh, monsieur le roi, c'est quelle version de Coran que tu lis non, écoute-moi, écoute-moi. Je dis Je suis dans mon temps, écoute-moi bien. Mmh. Je peux poser la question, quand dit le Père. ça veut dire quoi dans la Bible Tu ne veux pas aller au vocabulaire biblique. Moi, je t'amène au vocabulaire du Saint-Coran. Je continue. Les gens du livre, les gens des églises. Ne soyez pas insécutives dans votre religion. Dites-moi la vérité sur Dieu, le Jésus-Christ de Marie, est un l'envoyé de Dieu. Son verbe déposé dans le sein de Marie est un esprit émanant du Seigneur. Croyez en Dieu et à ses prophètes. Mais ne, ne parle pas de la Trinité. Cessez, cessez d'en parler dans votre propre intérêt. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il est trop glorieux pour avoir un fils. Quand le Coran dit Dieu n'engendre pas, on ne l'engendre pas. Le fils dans la Bible, vocabulaire, le fils, c'est celui se soumet à la volonté de Dieu, qui ordonne ce que Dieu a ordonné et interdit ce qui a interdit. C'est écrit où C'est écrit C'est écrit Tu n'es pas dans le Coran, dans la Soura, dans la sourate. écoute très bien, la tu ne peux pas, tu dans ça, attends tu dis Tu dis que fils, fils veut dire quoi celui qui interdit les blâmables, tout ça. qui ce que dit le celui qui fait la volonté, qui respecte. C'est écrit dans la parole du Dieu. Don, Donne-moi le verset. C'est quel verset C'est dans le verset 11. Non, non, non, non. Tu, tu parles de fils. Tu as dit que fils, c'est celui qui fait la volonté, celui qui interdit les blâmables C'est écrit où C'est quoi là quand parle... le appelle quelqu'un mon fils, écoute Mon frère, écoutez, il ne faut pas mentir. Hein. Tu sais comment est-ce que moi je. Alors, je pas dit pas tu as dit que fils, hein, fils veut dire hein, celui qui fait la volonté, celui qui interdit les blâmables. C'est le verset que je te demande. Oui, c'est ce dit. qui respecte Dieu, C'est écrit où C'est écrit où ce que tu dis là Eh bien, tu ne dis pas la Bible bien comment Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, père il faut il, il, il, il faut il faut, une une pas il faut pas mentir il ne faut pas mentir toi tu as dit que le fils tu as dit que il est tu, tu dis que tu, tu, tu, tu, tu es de, tu es en train de lire le Coran tu as dit que il est très glorieux pour avoir un enfant et puis tu commences à dire que l'enfant, le, le, le fils, c'est. Me ce il ne faut pas mentir. Il ne faut pas mentir. Il est trop glorieux pour avoir là, un enfant. Si voilà. Ok, continue. Ah. Fais attention. Si tu dis un mensonge, je t'attrape. On va tirer un je veux te chicoter. <rire> tu dis un mensonge, moi je t'arrête. Tu <rire> Il, Il, Il, Il, Il a Il Il encore deux minutes. Il, avoir, avoir Il a encore de... vous, vous avez encore de deux minutes. Je vais continuer. Vous avez encore deux minutes. De vous vous OK, dites pas, pas de dignité, cest la parler dans votre propre intérêt, il n'y a qu'un seul Dieu, il est trop glorieux pour avoir un fils. N'est-il pas le maître des cieux et de la terre? N'est-il pas suffisamment comme protecteur? Donc, ici... Dieu nous dit, lui, Dieu, il n'est pas du calme. C'est celui qui a, qui, a, qui, a, qui a créé Jésus. Un Jésus C est un Attends, Attends, attends. Où est-ce qu'on a créé celui qui a créé Jésus? Oh. Tu, tu, tu ne respectes même pas, pas ton courage. Es il est en chantant, il est en il est en chantant, il est en vous savez encore deux minutes. On ne sait pas vous discutez avec lui. Vous savez encore deux minutes. Il dit qu'Allah crée Jésus. Il fait mentir le Coran. Il... Ça, c'est égal à le musulman. Tu ne respectes même pas ton Coran. Tu n'as pas de respect. Non. Où est-ce qu'on a gré à Allah Shorat Shorat gré, Jésus Sur trois 3, 3 verset vers 57, le roi. Le roi. Oui. Le roi. Oui. C'est Jésus qui a créé Dieu ou c'est Dieu qui a créé Jésus? Donne-moi l'écriture. Si je t'ai posé la question, j'ai ouais. dit qu'Allah a créé bien, Jésus. Ça, ça, très, très, très, très. Si laisses, je vais continuer. Si tu ne comprends pas les français, ça, ne me, ça ne me fait pitié. On dit croyez en Dieu à messagers, à prophètes. Mais, ne parlez pas de la Trinité. Cessez parler dans votre propre Il n'y a qu'un seul Dieu. Qui parle de la Trinité? Ce qui confirme dans la Bible, dans le 17, verset 3, Jésus dit qu'il y a qu'un seul véritable Dieu. Jésus n'est pas menteur, C'est un grand messager de Dieu. Il est trop glorieux. Est Dieu est, est trop glorieux pour avoir un fils donc, ça veut dire que Jésus n'est pas un petit charnel de Dieu, mais il est le lieu de Dieu. Ouais, Là, Dieu ouais. ne l'agendre pas N'est-il pas le maître des cieux et de Ce n'est pas Dieu qui est le maître des cieux et de la terre. Est-ce que ce n'est pas Dieu qui est le maître de Jésus N'est-il pas suffisant comme le protecteur Ce n'est pas Dieu qui nous protège nous tous Compris, Jésus Monsieur le Président, euh, le roi, le roi, voilà, je t'ai donné le fabuleux de ces versets, mais tu n'as pas allé au Kabila de ces versets, comment tu peux comprendre mon rapide Ok, Saz, il a la parole maintenant. Oh, ok, tu, tu vois, ce monsieur est un grand menteur. Hein? Puis il a commencé à débiter les mensonges Et j'ai commencé à l'arrêter C'est un faux musulman Il ne respecte même pas son Coran hein? il, il lit une écriture Là on dit que Dieu, Dieu n'est qu'un Dieu unique Et puis il dit ne dites pas Trois, lui il dit ne dites pas Trinité Le mot Trinité n'est pas écrit dans le Coran Et puis moi je ne parle pas De la Trinité, qui a parlé de la Trinité? Hein? On dit ne dites pas Trois Lui il dit ne dites pas Trinité donc, il lit d'abord une fausse version du Coran. Bon, toutes les versions du Coran sont des faux Corans. Toutes les versions du Coran. Voyez-vous, ça c'est... Dans une version, on parle de trois hein? On parle de trois. Lui, il parle de la Trinité. Ici, on parle de la Trinité, dans son Coran-là. Ce sont des faux Corans, des fausses versions. Et puis, il dit qu'il est, pour avoir, pour avoir est trop glorieux pour avoir un fils. Le Tout-Puissant est trop glorieux pour avoir un fils oui, puisque Allah, lui, ne peut pas avoir de fils. Pourquoi est-ce qu'Allah ne peut pas avoir de fils Allah a, a très bien dit qu'il ne peut pas avoir de fils, puisqu'il n'a pas de copine. C'est écrit dans le Coran. Que Allah, pour avoir un fils, il doit avoir une copine. C'est écrit dans le Coran. Hein? Dans le verset. Pardon, dans le verset. Ah, mon frère. Hein? Non, ce n'est pas, pas question de frère. Il faut parler avec un petit de versets qui doit essayer de nous orienter. On prendrait voir ce que tu as fait. Mais maintenant, vous ne connaissez pas votre, votre propre Coran. Hein? Ah, le Coran, il ne faut pas essayer de transformer les choses. Il oui, ne faut pas bon mettre bon. bon. oui, <rire> les versets en tête. Vous mettez vos délantaires. Tu dis que tu n'as pas de temps de dans, dans, dans, dans, dans, dans. Ah, puisque Allah, lui, ne peut pas, ne peut pas avoir euh, un fils. Pourquoi? Puisqu'il n'a pas de copine, C'est écrit dans le Coran. Hein? Quelqu'un m'a demandé. <rire> C'est la Sourate 6. Sourate 6, au verset 101. On va lire la Sourate 6, verset 101. On dit, Allah, pourquoi est-ce qu'Allah n'a pas de fils Sourate 6 au verset 101, 101, 101. Allah n'a pas de fils puisque Allah n'a pas de copine. C'est écrit dans le Coran. Je veux lire. Attends, laisse, je veux lire. Tu as parlé de surat 6, verset 101. Oui. Les négateurs ont attribué à Dieu les dîmes comme associés alors que c'est lui qui les a créés. Tu, tu Ils ont même... Tu, tu, tu lis le Surah Tu, tu lis le Surah Sourate 45 verset 101. Oui. Surat, je lire. Surat 6, je lire en arabe. Sourate 6 verset 101, 101. We do not give them, let in that terror as we Les dieux comme nous associés. Alors que c'est lui qui les a les ils l'ont même inventé dans leur ignorance des garçons et des filles, voire et être au-dessus de leur allégation. Non, non, ce n'est pas, pas surat 6. L'autre frère, peut, tu peux nous lire sur, voilà. surat 6, verset 101. Tu peux nous voilà, lire. C'est lui de ce n'est pas ça. Surat 6, verset 5, 1 on dit ceci. Le créateur des cieux et de la terre, comment aurait-il un enfant quand il n'a quand il pas de compagne celui qui a tout créé. On dit que comment est-ce qu'Allah peut avoir un fils si Allah n'a pas de copine Si Allah n'a pas de femme. Je suis c'est copine. Le mot, le, le mot arabe, c'est copine. Il n'a pas de partenaire. Il, il n'a pas de co compagne. Il n'a pas de femme. Allah n'a pas de femme. Allah n'a pas, pas, pas de femme. Le, le mot arabe, arabe qu'on a utilisé, le mot, c'est Zahiban. Je comprends maintenant leur, leur, leur, leur structurisme de mon roi. Et On va partir. Le roi n'était pas dans, dans, la langue, dans sa langue maternelle il ne connaît pas Dieu qui a créé la terre et du ciel. Le mot arabe est là, c'est le mot saïba qui veut dire copine. Le mot est sa là. Saïba Non, écoute là, c'est quelqu'un qui est de C'est quelqu'un qui le, le, le dictionnaire le, le, le est le là. Va. Il va vous-même. Il est parti. Oui, parle. Moi, il veux prendre du partie je, veux, je, veux, je veux travailler avec, avec du Coran. Le vocabulaire du Coran. Il est garçon qui est en arabe. Il est garçon en arabe Non, passez garçon est en al de Pardon, pardon, pour lui. Il a dit que c'est un il a on va être et un choc américain on a essayé de nous tirer avec la numéro maintenant c'est le nom du groupe qu'on est en train de chercher en numérique, c'est c'est de nous aider à voir le nom du groupe. donc, donc j'étais en train de lire j'étais en train de dire que Allah n'a pas il n'a pas de, de, de fils puisque Allah n'a pas de copine c'est ce que lui-même dit dans surat 6 au verset 101, alors... e vous lis... <rire> Okay. Mm -hmm. Allah dit Allah dit ceci comment est-ce que je peux avoir un fils oui? si je n'ai pas de copine c'est Allah qui pleure il dit je n'ai pas, pas le, le, le mot qu'on a, qu a utilisé ici c'est le mot sahiba, sahiba, sahiba. Le mot sahiba, on va dans le dictionnaire arabe, on trouve que ça veut dire copine. Le, mot, le, livre, le dictionnaire non, non, non. est là. Ça veut dire copain, copine. Non, là, temps, mal, je vais, je vais je vais comprendre. Donc, Allah n'a pas de fils, puisqu'il n'a pas de copine. Ça, c'est le dictionnaire arabe, arabe-français. On dit que... Comment oui. que Mais le créateur, je si pour pas il se trouve. Allah n'a pas de puisqu'il n'a pas de femme, oui. hein? il, il, il dit ceci. Oui. Le Créateur oui. des cieux et de la terre, comment peut-il avoir un fils alors qu'il n'a pas pris de femme? Donc Allah n'a pas de copine. C'est pour cela qu'il ne peut pas avoir un fils. C'est votre Coran qui dit ça. Hein? Oui, on a compris ce que tu compris. On a compris aussi ce qu'on a parlé de la question. Est-ce Monsieur le roi, Oui. le dieu de la Bible, est-ce qu'il a une femme Mon frère, nous parlons, nous sommes en train de parler... Nous sommes en train, en train de parler d'Allah. Allah dit ceci, il ne peut pas avoir un fils puisqu'il n'a pas de, de copine. C'est Allah qui dit qu'il on a compris, Je veux parler, je Connaît que Allah, dans le Coran, est le nom de Dieu l'Éternel qui a créé la terre et le ciel, qui a créé l'Église. Allah, le nom assimilable dans la langue de Jésus ils appellent ça Eléoun. Mais pourquoi, quand vous allez voir, quand selon leur logique, qu'on a classifié Jésus, il dit c'est-à-dire, ils utilisent le, le les A en E. Sinon, c'est Allah, Allah, Allah. Allah, Allah. Dans la langue arabe et arabe, on dit Allah, Allah avec H à la Si la langue arabe et la langue arabe connaissent Dieu, il s'appelle Allah. Et que monsieur le, le roi ignore même Dieu de Jésus. Et qu'il pense que Dieu de Jésus a une femme ou une copine, ça veut dire que lui-même ne croit pas Jésus. Puisqu'il y a un document qui n'arrive pas à le le Donc ici, Allah veut dire Dieu de Jésus, Dieu de Abraham. C'est pourquoi je l'ai conseillé c'est qu'il avait une l'aspect de Dieu arabe? Il sait prendre la Bible en arabe, il va voir comment on appelle Dieu en arabe dans la Bible. Est-ce qu'il écoute? Je t'écoute très bien. Même si Allah prenait le Donc, nom de Jésus. Il serait non, toujours euh, un faux dieu. Pas, tu sais, moi, je ne pas de liberté, hein, parce que tu sais, quand on parle de bibliothèque, hein, quand chacun rentre dans une bibliothèque, chacun doit prendre le livre de la connaissance qu'il a. Si tu as manqué cette connaissance que moi j'ai lu ça, ah, il faut avoir un militaire au moins l'écouter. Tu, tu, tu balivernes. Tu, tu ne sais pas de quoi, Allah, de, de quoi tu parles. La... Écoutez. De quoi tu parles? Tu écoute, de Allah, hein? Même si Allah s'appelait Jésus, Allah serait toujours un faux Dieu. Pardon. Non, non, non. non j'ai dit, dit ceci. Allah est, dit. Je dis même si, même si tu disais que Jésus s'appelait Allah ou bien Allah s'appelle Jésus. On dira toujours qu'Allah est un Mais faux Dieu. Être Allah. Alors Parce il ne faut pas, pas, dire pas dire pas Allah, Allah ou Elé ou Yéli ou Allah. Donc il ne faut pas faire beaucoup de gymnastique. Nous nous rejetons Allah, puisque Allah c'est une idole. C'est un faux Dieu. C'est pour cela que nous le rejetons puisqu'il dit que il ne peut pas non non c'est c'est faux c'est faux c'est faux parce que ta connaissance ne va pas au sens de la compréhension de le père de Jésus le, le père Mais de si Jésus il a un fils il a la capacité d'avoir des fils mais votre Dieu, Allah, lui, n'a pas de fils. Il Puisque... t'a dit, écoute, ce que je dis là, écoute, écoute, moi je suis dans mon temps, mais tu as sur le de la vie dans mon temps. Je t'ai posé la question à sa femme. Jésus a son Dieu qui m'a dit. Son Dieu s'appelle comment Tu ne m'as pas donné. Et je t'ai dit que le nom de, de, de, de Dieu de Jésus s'appelle Allah j'ai la langue arabe Je ne t'ai pas donné... Le nom de Dieu de Jésus s'appelle Allah. Donc tu veut dit que c'est dans la langue aramelle de Jésus. La euh, Ar, arame, langue la, la arame, la, la arame. aramelle... La, tu dis la, la langue aramelle de qui? La langue, quelle langue Jésus parle? C'est de Dieu bien en France. Euh, attends, attends. Tu as dit à la langue aramelle de Jésus. C'est ce que tu as dit? Je dis... Quelle est la vie Jésus parle? Je, je, la langue maternelle de Jésus. Je, je t'ai la posé la question. Tu dois répondre. Tu as dit que la langue arameine la de Jésus. Pas, tu ne peux pas comprendre. Je, je t'ai la question. Je t'ai posé ma question. Je, je, Quelle est la langue maternelle de Jésus? Mais écoutez, tu ne peux pas répondre à ma question par oui, une autre question. Tu ne comprends pas. Je t'ai parlé, de la langue de Jésus la ramène. C'est écrit, -ce écrit où? C'est écrit où? Bon, C'est écrit. Euh, C'est écrit où, je où me Attends, je attends, attends. Si attends. C'est écrit où là, je Non, il faut pas fouiller. Il faut pas. Il faut pas fouiller le débat. C'est écrit. Il ne faut pas fouiller. Moi, ouais. je. Quand je quand fouille, moi, fouille, moi, je fais fouiller. Le... Tu, tu as. Tu as fouillé. Tu, tu, tu, tu, tu, tu avais fouillé pendant la journée. Tu dis que la langue de Jésus, c'est la ramène. Donne-moi la... langue. va nous partager. Le temps, qui si parle dans mon cas, si je ne pas tu... Écoutez, moi, moi, je suis là pour arrêter les mensonges et les saletés qui se disent sur l'Internet. La... Tu as dit que la langue oui, de Jesus, la langue Jésus. C est... C est... Oui, pas, je te pose la est question. La langue Jésus, est... Non, non, c'est ma question. C'est moi la question. Il ne faut pas me poser une question par une autre question. Il a dit que la langue de Jésus, c'est la ramène. Non, la non, non, non, non, non. Écoutez. C'est la question que je vous ai pos... Tu as dit que la langue de Jésus, c'est la ramène. C'est écrit où C'est écrit où La langue de. La, la, la... La langue de Jésus, tu ne le pas. Je, je, je, le je, te, je pas. te pose, donne-moi la source qui te dit que la langue de Jésus, c'est la ramène. Pas dit, hein? Tu sais pourquoi Tu sais, moi, je suis celui qui met fin aux mensonges des musulmans. Je sais que Jésus, comme il était Dieu, pas, il pouvait parler toutes les langues. Il pouvait parler le grec, il pouvait parler l'italien, il pouvait parler le, le, le latin, il pouvait parler la, non, la... il pouvait je parler le grec, il pouvait parler. Donne-moi. Je... Tu as dit, je tu as la dit, tu as dit, la langue de Jésus, c'est la ramène même écoute, les, Partico, les gens même le les de Patikot écoutent les yeux de Patikot, que les gens parlé plusieurs langues. Même quand ils étaient à la ville du sel. Maintenant qui t'a menti Qui est qui est celui ce qui t'a menti C'est ton imam qui t'a dit que Jésus parlait la langue de Jésus, c'est la ramain. Qui t'a menti C'est comme ça. C'est toi qui m'as dit. Je te pose la question. Quelle était la langue de jésus le... de qui Écoutez. Écoutez. Écoutez, moi, ma question que j'ai posée, tu ne peux pas répondre à ma question par une autre question. Tu as menti? Tu as dit que la langue de Jésus, c'était la main. Maintenant, moi, mon travail, c'est arrêter les menteurs, de, les mensonges des musulmans, les menteurs. C'est ce que je fais et je fais très bien mon boulot puisque je viens, je viens de t'arrêter. Tu n'as pas d'argument. Moi, je suis, je suis là pour vous fouetter tous les mesurements, vous allez tous venir malheureusement vous vous cachez derrière, je ne vois pas vos visages non non, il ne faut pas aggraver ça ah le... que... il ne faut pas aggraver ça, c'est ça, laissez-moi imaginer un petit peu, un petit peu c'est là, c'est ici laissez-moi que nous avons de vous respecter notre homme eh monsieur Jacques oui oui oui, il peut demander le roi, il prend 5 minutes ils ont développé, je pense qu'ils ont utilisé le Mais il ne veux pas attaquer les gens qui ne connaissent pas Quand Tant que tu ne connais pas la langue de vie, pas, du gens, tu ne sais pas quoi dire, tu ne de pas comprendre sa langue. C'est raté. Parlez. Moi, j'ai fait l'œuvre de la, langue, la langue phrase au temps de Jésus la langue arabe. donne moi la source c'est écrit la... donne moi la source c'est écrit où la source moi ah, comment mais donne moi la source c'est écrit où la ramène. Dieu c'est pourquoi quelle langue c'est que c'est la question que je te posais qui t'a dit que la langue officielle de Jésus c'était la ramène et la ramène est parlée. La ramène est parlée. Pourquoi il dit la langue officielle Bon. Écoutez. Écoute, écoute, écoute, écoute là. Tu n'es ben, pas sérieux quand même. Maintenant, ça, Alors, si, si tu dis ça, ça, tu contredis le Coran. Puisque le Coran dit très bien que quoi? Allah, il envoie les messagers avec la langue de son peuple. Maintenant, le peuple de Jésus, ce n'était pas la Donc, les, quelle est la langue de Jésus si tu es en train de dire le Coran. C'est Allah qui dit ceci. Alors, Allah était menteur. Tu sais ce que tu es en train de faire. Alors si ça, tu dis, ça, si, tu ça, dit, si tu dis ça, ça même si tu tiens la vérité, Surat, ma vérité, ma vérité. surat 14, verset si 14. Surat 14. Surat, si je veux lire qui va écouter, ce n'est pas cette surat qui peut donner. Quelle surat qu a donné? Surat 14, verset 4. Bon, je veux lire qui va écouter. Oui. Sans commentaire. Surat combien? 14, verset 4. <rire> surat 14. Verset 4, « Mes chers ne m'acharok, écoute ce que Dieu dit, le Dieu transforme. Sur la 4 contre le mal des tentateurs périls, Ça va? Surat 14, verset 4. Surat 14, je retourne. Surat 14. Voilà. Je te dis surat 14, verset. Verset 4. 4. Voilà. Verset 4. Et tout ce que est dit. Nous n'avons envoyé aucun pour nous d'utiliser la langue de son de son peuple pour les éclairer après quoi Dieu égale ce qu'il veut, il, il veut et il est le tout puissant et sage ok maintenant et, et, la langue de son peuple la langue du peuple de Jésus c'était quelle langue si toi tu dis que Allah... De... De... Je... De... Je... De... De... Est-ce que Jésus Est-ce que Jésus était envoyé aux Aramains? Hum? Jésus était-il envoyé aux Aramains? C'est pourquoi je te dis hein, que, vous vous que tu n'arrives pas à comprendre que la langue est. Mon frère, mon frère, mon frère, on dit que nous n'avons envoyé des messagers qu'avec la langue de son peuple. Maintenant, si tu dis Jésus, si Jésus parlait, si j'ai. Si oui, Jésus. Est le, le, le, le, le, le écoute. Écoute si, le écoute. si tu dis Jésus parlait à Si Jésus parlait à Donc Jésus a été envoyé aux Aramènes. Mais pourquoi tu dit que. écoute non Pourquoi tu t'agis comme ça? Je t'ai dit que quand j'étais au Christ, sur la croix. Tu me dis. Alain, alain, Alain, la dit, Allah dit, Et maintenant, la dit, Allah dit, ce qui signifie Dieu, Dieu, pourquoi as-tu m'abandonné? C'est quelle langue il parlait? Allah oh, dit, a dit, a C'est quelle langue? Allah dit, Allah dit, Allah la question. Est-ce que Jésus a été envoyé aux Aramains, Puisque Allah dit que... Il n'envoie les messagers qu'avec la langue de son peuple. Maintenant, voilà. maintenant est comment est-ce que Jésus peut parler une autre langue s'il n'est pas envoyé à ce peuple? Si Jésus a parlé araméen, comment est-ce que vous dites que Jésus a été envoyé? N'a pas été envoyé aux araméens? Est-ce que les Juifs sont araméens? Hein? Ah, les musulmans ont quitté, ils ont fouillé, ils sont partis, ils ont coupé, ils ont coupé, ils ont coupé WhatsApp. C'est ce que je fais bien, ça c'est mon travail. Chaque jour que je débat avec un musulman, il me fouille, il fouille tous. Allah, le dieu menteur, il dit ceci c'est Allah. Nous n'avons envoyé des messagers qu'avec la langue de son peuple. Mais les musulmans disent à l'unanimité que Jésus parlait à Ramain. Ah! <rire> Jésus parlait à Ramain. La Est-ce que le peuple de Jésus était à Ramain ou quoi? Donc c'est la preuve que Jésus, c'est le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Il est venu sauver l'humanité. Or, ces petits musulmans, ils nous disent que Jésus a été envoyé seulement aux Juifs. Mais les Juifs ne sont pas les Aramains. Eux, ici, Allah est un menteur. Puisqu'il y a beaucoup de messagers qui ont été envoyés dans d'autres pays, ils parlent d'autres langues. Hein? Dans toute la Bible. Et les musulmans qui étaient en contact avec moi, ils ont fui. Nous n'avons envoyé des messagers qu'avec la langue de son peuple. C'est un mensonge. Regardez un autre verset. Surat 34. On va voir, je vais vous montrer quelque chose. Surat 34 au verset 44. Vous allez voir. Donc nous, nous sommes là pour dépiécer les musulmans. Alléluia. Écoutez, surat 34 au verset 44. Pourtant, nous ne, leur avons, nous ne leur avons pas donné des livres à étudier. Et nous ne leur avons envoyé avant toi aucun avertisseur. Ici, on dit que les Arabes, ils n'ont jamais eu de livres. Dieu ne les a jamais donné un livre. Et puis, il n'a jamais envoyé un messager ou un avertisseur avant Mohammed. C'est ce que ce verset dit. Donc, Allah dit qu'il n'a jamais envoyé un messager. Nous n'avons jamais envoyé un vecteur de message vers les Arabes. <rire> mais, mais tu vois, tous les musulmans ils te disent que Muhammad, euh, il était descendant d'Abraham de en passant par Ismaël. Et Ismaël était parti en Arabie Saoudite euh, pour élever la Kaaba avec Abraham, ils sont partis à la à tout ça. Maintenant, Allah, ici, il dit très bien qu'il il n'a envoyé aucun messager. Et maintenant, la bêtise est que, même ce Abraham, Abraham ne parle pas arabe. Il ne parle pas arabe. C'était un hébreu. La Bible dit hébreu. Et les hébreux, on les appelle hébreux puisqu'ils parlent la langue hébraïque. Il y a beaucoup de citations. Et Allah, Azawajal, le faux Dieu, il continue à dire la bêtise qu'il n'a envoyé aucun messager tant que son peuple. <rire> Maintenant, cela dit que Dieu n'a jamais envoyé euh, Dieu n'a jamais envoyé Abraham à la Mecque, puisque les gens de la Mecque parlent arabe. On a dit que les gens qui habitent la cité, là ils parlent arabe. Il dit, nous n'avons envoyé de messagers qu'avec la langue de son peuple. Oh, le peuple d'Abraham, pas, il ne parle pas arabe, il parle hébreu. Là, c'est une démonstration. Ils sont venus me débattre. Et ils ont coupé, ils ont fouillé. C'est ce que je fais bien. Nous faisons ça pour la gloire de Dieu. Je vais poster cette vidéo tout de suite là. Et puis, euh, je vais lancer ça dans le groupe. Tout le monde va voir la déconfiture de l'islam, puis sont des menteurs. Tu ne peux pas lutter contre Jésus et gagner. Hein? Allah, c'est un faux dieu. Il dit qu'il n'a pas de fils puisqu'il n'a pas de copains. Il n'a pas de copines. <rire> Surat 6, verset 101. Surat 6, verset 101. Ça, c'est Allah Azawajal. Ça, c'est quel dieu, ça? Surat 6, Verset 101. Allah se plaint. Il, il est en train de se plaindre qu'il n'a pas, qu pas de fils puisqu'il n'a pas de copine. Voyez-vous? Le créateur des cieux et de la terre, comment aurait-il un enfant quand il n'a pas de compagne? Quand il n'a pas de copine? Hein? Le mot la compagne, ici on dit que quand il n'a pas de partenaire, Partenaire, partenaire. Ici, on dit compagne. L'autre dit, il n'a pas, hein? pas de femme. Il n'a pas de femme. Il n'a pas de compagne. Et le mot, le mot sahiba, le mot sahiba qu'on a vu ici en arabe, comment est-ce qu'il peut avoir un fils s'il n'a pas, a pas de, de copine Le mot là-bas, sahiba, il est là. On vous a montré ce mot-là. Voyez-vous voyez Le mot ici, sahiba. Le mot arabe, comment peut-il avoir le mot là-bas? Le mot est là, Saiba. Le mot Saiba, le mot est là, Saiba. Le mot est là en arabe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une copine. <rire> Alléluia. Allah ne peut pas avoir. Allah ne peut pas avoir. Euh, il ne peut pas avoir une compagne. Il n'a pas d'enfant puisqu'il n'a pas de copine. Ça, c'est quel Dieu? Hein Ce sont des bêtises. Et j'ai fait fuir les musulmans. Là, c'est mon numéro. Tout ceux qui veut me débattre, je suis là. Vous m'appeler pour le débat. Shalom et que Dieu vous bénisse.